Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer la notion d'intervalle complémentaire, qui est un préambule à la compréhension de ce que l'on appelle le renversement d'un intervalle. Chaque intervalle divise en fait l'octave en deux intervalles, l'un étant forcément le complémentaire de l'autre. Pour que deux intervalles soient considérés comme des intervalles complémentaires, il faut que la somme des distances en tons de ces deux intervalles corresponde à la distance en tons de l'intervalle de l'octave, soit 6 tons. Si l'on part de dos et que l'on monte graduellement ton par ton, nous observons que la distance en tons d'une octave équivaut bien à un 6 ton. Cela forme une gamme composée de 6 notes, que l'on appelle la gamme par ton, et qui a une sonorité très singulière et qui est souvent utilisée en musique. Nous allons à présent étudier chaque intervalle et trouver quel est son intervalle complémentaire. La distance entre le degré 1 et le degré 2 bémol est d'un demi-ton et correspond à un intervalle de seconde mineure. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit ici d'une distance de 5 tons et demi qui correspond à l'intervalle de septième e majeur. L'intervalle de seconde mineure a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de septième e majeur. Mais poursuivons. La distance entre le degré 1 et le degré 2 est d'un ton et correspond à un intervalle de seconde majeure. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance de 5 tons, qui correspond cette fois à l'intervalle de septième mineure. mineur. L'intervalle de seconde majeure a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de septième mineure. mineur. La distance entre le degré 1 et le degré 3 bémol est d'un ton et demi, et correspond à un intervalle de tierce mineure. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance de 4 tons et demi qui correspond à l'intervalle de 6 majeur. L'intervalle de tierce mineure a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de 6 majeur. Continuons. La distance entre le degré 1 et le degré 3 est de 2 tons et correspond à un intervalle de tierce majeur. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance de 4 tons qui correspond à l'intervalle de sixte mineur. L'intervalle de tierce majeure a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de sixte mineur. La distance entre le degré 1 et le degré 4 est de 2 tons et demi et correspond à un intervalle de quarte. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance de 3 tons et demi qui correspond à l'intervalle de quinte. Ainsi, l'intervalle de quarte a pour intervalle complémentaire l'intervalle de quinte. La distance entre le degré 1 et le degré 4 dièse est de 3 tons. Nous pouvons remarquer que cet intervalle a la particularité de scinder l'octave en deux intervalles égaux équivalents à 3 tons de part et d'autre. Ces deux intervalles portent donc le même nom et se nomment carte augmentée. Comme nous l'avons déjà vu, la distance d'une carte augmentée équivaut à celle d'une quinte diminuée. Ces deux intervalles peuvent donc aussi se nommer quinte diminuée. Enfin, cet intervalle d'une distance de 3 tons est aussi appelé plus simplement triton. La distance entre le degré 1 et le degré 5 est de 3 tons et demi et correspond à un intervalle de quinte. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit ici d'une distance de 2 tons et demi, qui correspond à l'intervalle de quarte. En toute logique, l'intervalle de quinte a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de quarte. Mais poursuivons. La distance entre le degré 1 et le degré 6 bémol est de 4 tons, qui correspond à un intervalle de sixte mineur. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance de 2 tons qui correspond à l'intervalle de tierce majeure. Là encore, et logiquement, l'intervalle de sixte mineur a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de tierce majeure. La distance entre le degré 1 et le degré 6 est de 4 tons et demi et correspond à un intervalle de sixte majeure. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance d'un ton et demi qui correspond à l'intervalle de tierce mineure. L'intervalle de sixte majeur a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de tierce mineure. La distance entre le degré 1 et le degré 7 bémol est de 5 tons et correspond à un intervalle de septième mineure. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance de 1 ton qui correspond à l'intervalle de seconde majeure. L'intervalle de septième mineure a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de seconde majeure. La distance entre le degré 1 et le degré 7 est de 5 tons et demi et correspond à un intervalle de septième majeure. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance d'un demi-ton qui correspond à l'intervalle de seconde mineure. L'intervalle de septième majeur a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de seconde mineure. Et enfin, pour finir, la distance entre le degré 1 et le degré 8 est de 6 tons et correspond à un intervalle d'octave. L'intervalle d'octave a donc pour intervalle complémentaire l'unisson c'est-à-dire lorsque deux sons sont joués à la même hauteur. Voici à présent un tableau récapitulatif de tous les intervalles et de leurs intervalles dits complémentaires. Cette connaissance permet de mieux appréhender la notion de renversement d'intervalle, qui va nous être très utile lorsque nous étudierons les renversements d'accords. Pour le moment, nous vous invitons à retenir simplement que renverser un intervalle consiste en fait à aller vers son intervalle complémentaire. Enfin, sachez que l'on peut aussi bien renverser un intervalle de manière ascendante, vers l'aigu, que descendante vers le grave.